Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ces quelques petites vidéos que je vais faire maintenant sur le thème d'apprendre la bourse, je vais vous donner quelques conseils que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de l'expérience. Vous vous reconnaîtrez probablement dans certains thèmes que je vais aborder ici. Le premier, l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de vouloir être en permanence en position donc avoir en permanence des trades ouverts, que ce soit euh, des trades à court terme ou à moyen terme. C'est clair que euh, vous ne gagnerez de l'argent que si vous êtes en position, mais euh, c'est une erreur de vouloir à, à tout prix se, se positionner, ouvrir des trades si vous n'avez pas de réels signaux. Il y a des moments où, le, où les marchés euh, ne font rien ou font très peu de choses, à la limite vous pouvez trouver euh, des, des petits mouvements euh, de scalping mais euh, il est clair qu'il euh, y a certains jours où euh, même en scalping euh, c'est très limite. Donc euh, ne cherchez pas à être euh, en permanence en position, analysez vraiment le marché pour voir s'il est dans une dynamique qui vous donne suffisamment de volatilité car pour faire du scalping aussi il faut de la volatilité et à ce moment-là vous pouvez vous positionner, mais s'il n'y a pas vraiment de signaux réels actuellement, ce n'est pas la peine d'ouvrir un trade. donc prenez du recul, regardez bien les graphiques sur des unités de temps un petit peu plus longues pour voir si le marché est dans une dynamique porteuse qui vous permet vraiment de gagner de l'argent avec une très bonne probabilité, ou bien s'il vaut mieux attendre ne fût-ce que quelques heures, voire. Vous pouvez rester un jour, deux jours, trois jours euh, sans trader et puis après, il y aura des, des signaux euh, tout à fait évidents qui vous permettront de gagner beaucoup en très peu de temps ou même euh, des séries. Vous pouvez être euh, sur une tendance pendant plusieurs jours et à ce moment-là, vous allez vraiment gagner euh, sur cette trade là Donc, euh, n'essayez pas d'être en permanence en position parce que ce n'est pas une très bonne stratégie. Il vaut mieux attendre, attendre que la configuration du marché euh, soit la meilleure ou alors euh, chercher un autre marché qui est, qui est plus dynamique. Mais vous savez qu'il faut éviter euh, des marchés où vous avez un spread trop important, surtout si vous faites du scalping du court terme, parce qu'à ce moment-là, euh, il est beaucoup plus difficile euh, d'avoir des résultats positifs. Donc, euh, en résumé, Analysez les marchés avant de vous positionner, que vous soyez un scalper, un day trader ou un swing trader. Il vaut mieux se positionner quand le marché a une bonne volatilité, bouge bien quand il est en tendance, ou bien quand il est en range, si vous voyez un range assez intéressant. Ça peut être également une, une bonne opportunité de gagner de l'argent. Mais faites une bonne analyse et n'essayez pas d'être en permanence en position. Voilà, c'est le conseil du jour pour euh, cette, euh, ce thème-là, donc euh, je vous dis faites attention, euh, réfléchissez bien et n'essayez pas d'être en permanence en position. Une erreur que font beaucoup de débutants surtout, c'est de ne pas avoir de stratégie. Effectivement il y a énormément de débutants qui ne suivent pas de formation donc euh, c'est au petit bonheur la chance euh, et, et au feeling. Euh, j'ai rencontré pas mal de gens euh, qui me disaient ah, « moi j'ai tradé dans le temps mais j'ai arrêté et quand je leur demande ah, et quelle, quelle stratégie est-ce que vous appliquez, Oh, c'était au feeling. Bon, il est clair qu'à long terme, vous ne savez pas avoir de bons résultats. Si vous tradez au feeling, si vous pensez que la bourse, euh, ça, se, ça se sent, si on peut sentir ainsi que, que les marchés peuvent, peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Non, il faut vous aider d'indicateurs. Vous aurez une, très, une bien meilleure probabilité de réussite si vous utilisez des indicateurs techniques. Donc euh, il est très important d'avoir une stratégie, euh, une stratégie qui s'apprend le sou plus souvent dans des formations de personnes qui ont déjà quelques années euh, d'expérience, et à ce moment-là vous pourrez euh, arriver à de très bons résultats. Mais n'essayez pas de trader au feeling, de sentir que le marché va, va aller dans un sens ou dans un autre. Vous pouvez très bien avoir un marché qui bouge pendant quelques minutes et puis il va s'arrêter, il va peut-être attendre euh, Plusieurs heures avant de, de reprendre. Donc euh, le feeling, en tout cas moi je n'y crois pas, pour, euh, surtout pour un débutant, après lorsque vous avez quelques, quelques années d'expérience, là vous pouvez sentir mieux un marché parce que vous le connaissez bien et vous savez qu'il y a une bonne probabilité qu'un marché fasse ceci ou cela, mais euh, laissez ça aux personnes euh, qui sont vraiment expérimentées si vous avez de l'expérience. Bon, vous avez des indicateurs, par exemple, qui vous indiqueront clairement qu'un marché arrivera probablement à un certain niveau, qu'il se retournera à un autre niveau. Tout ça, vous pouvez l'apprendre, notamment dans, dans ma formation Scalping. Mais euh, vous devez avoir de l'expérience et vous devez avoir des techniques, des stratégies pour arriver à maîtriser ça. Donc, c'est très important d'avoir une stratégie euh, si vous voulez avoir des bons résultats en trading. Donc ça c'est également un conseil que je vous donne euh, qui vous aidera à obtenir de très bons résultats très rapidement dès le début. Donc ne faites pas euh, du trading au feeding. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.